Et je me répands comme un virus Non je suis très loin d'être un minus J'ai pas de yaourt T'es un petit Suisse Mais je suis sûr que j'ai deux trois petites plus Je te briser, te faire des fissures Non je veux pas de cette villa là Je vais bosser, tu peux en être sûr Pour obtenir deux trois villas Fin d'année, je lâche un freestyle, c'est pas la casa des papels, Rapidé le flow d'un animal, mais dans la matrice, tu fais buguer le logiciel. Comme un guy par je suis vif d'esprit, je rêve de visiter d'autres pays. Oui à l'aide de mes connaissances, et avec tout ce que j'ai appris. Je sais pas à qui je parle, peut-être à mon âme, peut-être à une femme, non j'ai pas d'armes, je suis pas des mais mes mots sont des balles, les Fils, t'as des flammes, je suis pas paresseux, je pas motivé, là je suis pas calmé, mais je veux pas commander, là je suis défoncé, mais pas de fatigue, que de l'intrigue est fini de Et je me répands comme un virus, non je suis très loin d'être un je pas de yaourt, t'es la petite mais je suis sûr, j'ai deux trois petites trucs Je peux te briser, te faire des fissures. Non, je veux pas de cette ville-là. Je vais bosser, tu peux en être sûr pour obtenir deux trois villas. là